Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de ce mois de mars on commence avec les Poissons, hein, le Soleil est en Poisson jusqu'au 20, c'est votre secteur d'argent, donc euh, disons que vos objectifs, hein, puisque le Soleil représente les buts que vous poursuivez, euh, et que vous atteignez la plupart du temps, euh, sont des objectifs financiers. Euh, soit vous allez, euh, de manière naturelle, parce que vous vous êtes investi davantage dans votre travail, bah vous allez gagner plus, hein, euh, peut-être que quelque chose que vous avez mis en place va, va se mettre à marcher aussi, hein, à fonctionner et à rapporter de l'argent, c'est possible! Mais bon, Mars, c'est pas tout euh, Mars. Le Soleil, c'est aussi une planète qui vous demande de, de... Comment dire? Qui peut vous donner envie d'acquérir quelque chose qui va vous... Que vous allez trouver euh, chic. Hein, vous aimez bien euh, parfois euh, hein, le téléphone euh, la, à la dernière mode, euh, alors vous allez peut-être faire une dépense, un investissement, euh, pas forcément hein, dans des trucs technologiques, euh, ça peut être n'importe quoi. Avec Mars, bon, c'est pas énorme, hein, en général c'est pas... Euh, vous n'allez pas vous acheter une maison hein, ou une voiture, mais bon, ça peut être euh, euh, quand même quelque chose euh, qui va euh, coûter une certaine somme. Hein, et euh, donc, mais Bon le soleil, vous savez, c'est 2-3 jours hein, chacun, euh, donc il euh, y a un moment où euh, voilà, il faudra dépenser de l'argent ou alors vous en recevrez. Et puis le soleil va rentrer en bélier, le 20, euh, euh, c'est un très bon signe pour vous, c'est un signe euh, géré par Mars, donc vous aurez la pêche, euh, vous aurez la pêche pour euh, euh, si vous avez quelque chose à apprendre, si vous avez un stage à faire, une formation, euh, euh, ou si vous devez vous déplacer aussi, vous pouvez avoir des petits déplacements à faire, des démarches, où il faudra être convaincant. Hein. Avec Mars... Euh, euh, non, avec le soleil, pardon, chez Mars, dans votre secteur 3, euh, vous serez convaincant. on en vient à Mercure, hein, euh, pareil votre planète d'échange, hein, euh, il y a le secteur et la planète. Hein, euh, parfois euh, ils sont, la planète est dans le bon secteur, dans le même secteur, et parfois elle est totalement ailleurs. Hein. Et là en ce qui concerne Mercure, ben elle est totalement ailleurs, puisqu'elle est chez vous, elle est chez vous, hein, vous jusqu'au 16, mais elle est rétrograde jusqu'au 10, hein, donc si vous êtes du 3e décan, il y a peut-être quelque chose que vous espérez, que vous attendez, alors euh, patience et longueur de temps, hein? mais bon le Verseau est extrêmement impatient, donc euh, faudra tenir le coup, hein? vous ne pourrez pas faire autrement. Euh, Occupez-vous d'autres choses, euh, trouvez-vous d'autres euh, centre de réflexion ou d'intérêt, mais en tout cas ne vous polarisez pas sur ce que vous attendez, parce que de toute façon ce ne sera pas avant le 10. Et il y aura une courte euh, fenêtre de tir hein, entre le 10 et le 16 où, vous, où les choses pourront se faire, hein, où vous pourrez obtenir euh, ce que vous désirez. Et puis Mercure va rentrer en Poissons, et là en Poissons elle va faire la même chose que le Soleil, c'est-à-dire qu'elle va vous parler d'argent. Ou plutôt c'est vous qui allez devoir parler d'argent, euh, négocier quelque chose, euh, une affaire, euh, une somme, euh, que, si vous voulez vous faire payer de quelque chose par exemple, à moins que ce soit quelqu'un euh, qui travaille euh, avec vous, pour vous, euh, euh, qui vienne vous réclamer euh, de l'argent. Alors si vous le lui devez, payez-le, hein, ça c'est sûr, euh, ne faites pas traîner, euh, imaginez-vous ce que vous ressentez-vous quand on vous fait traîner pour vous payer, hein, donc mettez-vous à la place de l'autre et si vous devez de l'argent à quelqu'un, et eh bien vous le payez, voilà, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre chose à faire. Euh, bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce Mercure en, en, en Poissons? Euh... Vous pouvez hésiter aussi, mais enfin c'est pas trop dans votre nature, hein, euh, hésiter à prêter de l'argent à quelqu'un, euh, mais vous n'hésiterez que si vous avez eu déjà des expériences négatives hein, euh, en prêtant de l'argent, hein, donc euh, bon, après vous êtes généreux, hein, c'est aussi dans votre nature. On en vient à Vénus, votre planète d'amour. Alors Vénus, bah, elle n'est pas du tout chez vous, elle hein? elle est en Bélier les cinq premiers jours du mois, où elle est plutôt euh, d'ailleurs euh, en bonne position. Hein? Euh, disons que... Euh, bon, elle est en bonne position, mais en même temps elle est en dissonance avec Saturne, hein? donc il est très possible que un rendez-vous s'annule, ou quelqu'un qui devait venir vous voir bah, s'annule aussi. Euh, que ce soit reporté, enfin bref, vous serez un petit peu déçu, il y aura quelque chose qui, qui ne se fera pas comme vous l'attendiez, comme vous l'espériez, mais bon euh, c'est vraiment très rapide et euh, vous passerez à autre chose très, très facilement. Hein. Après, euh, alors euh, bon, euh, Vénus va être en Taureau où elle est chez elle, hein. elle, est, elle est très très bien euh, sur le plan céleste. Mais en ce qui vous concerne, sur le plan terrestre, ça va être une autre paire de manches, étant donné qu'elle va être conjointe à Uranus. Alors si vous êtes du premier décan, qu'est-ce qui peut se passer? Vous revoyez quelqu'un du passé et c'est de nouveau le coup de foudre? Ça n'est pas exclu! Hein? Mais vous pouvez aussi, euh, ça peut être plus négatif, hein? Euh, euh, étant donné qu'elle passe sur uranus et que, bon je ne sais pas ce que fait uranus dans votre thème natal, mais ça peut, ça peut euh, provoquer de l'instabilité affective, euh, euh, ben, peut-être même euh, une rupture hein, avec euh, euh, quelqu'un ou quelque chose que vous aimez. Euh, une prise de distance, un détachement... Euh, euh, bon, vous le Verseau, vos attachements ils sont jamais euh, très forts, donc euh, vous, quand il y a un détachement à faire, euh, bon ça peut être un choc si ça vous est imposé, mais si c'est vous qui le décidez, euh, c'est pas forcément euh, difficile à vivre. Hein? Donc là je ne peux pas savoir si c'est vous qui le décidez ou si ça vous est imposé, mais bon, il peut y avoir euh, vraiment, euh, bon, je vous dis une rupture ou en tout cas un, euh, une remise en question, hein, une forte remise en question. On termine avec Mars, hein, votre planète euh, d'énergie. Euh, elle gère toutes vos énergies, tout type d'énergie. Et alors, elle se trouve dans votre maison 12, c'est-à-dire dans votre secteur d'ombre. En Capricorne tout le mois et elle fait des mauvaises rencontres, comme on dit, hein, puisque vous le savez, il y a trois planètes importantes qui sont en, en Capricorne. Cela dit, Saturne va rentrer en Verseau dans votre signe. Hein, C'est le premier décan qui, qui va se taper Saturne avec tous ses ralentissements. Mais bon, pour ce qui est de Mars en en Capricorne, il peut y avoir aussi des ralentissements, hein, étant donné qu'elle va être en 12. Alors est-ce que les affaires seront ralenties parce qu'il y aura des manifestations encore, ou parce que bon, euh, tout le monde va se focaliser sur les élections municipales et que bon, euh, euh, vous serez moins concerné, vous, peut-être, à moins que vous soyez un fanat politique, auquel cas euh, vous aurez euh, vous serez à l'affût hein, de toutes les informations, euh, vous serez un petit peu spectateur, voilà. Avec ce mars en, en capricorne, on a l'impression que vous ne serez pas acteur, mais que vous serez plutôt spectateur euh, des événements. Bon ce qui est logique, il hein, bon, y a très peu d'entre de, vous qui vont participer, hein, euh, qui vont être sur des listes, euh, par exemple, s'il est question de, de politique. Et puis alors côté forme, il faudra faire un petit peu attention quand même, parce que mars 112, on a moins de protection que d'habitude, moins d'énergie disponible pour soi, pour se défendre contre les virus. Alors bon, je sais que c'est plus peut-être plus la période de la grippe, hein, mais Faites attention quand même au virus qui traîne, euh, il pourrait vous trouver vraiment très sympathique. Je vous souhaite un très bon mois de mars à tous, et si vous voulez plus d'horoscopes, vous avez les vidéos de la semaine, vous avez mon site euh, sur RTL, astro.rtl.fr, et celui du Figaro TV Magazine, plus le 3210. Au mois prochain